On va en forêt, donc euh, à la limite, ouais, je, sais je sais pas, pas prends quelque, quelque chose de couvert. Euh. <rire> T'as déjà vu découvert ça Danger, excitement, moustaches, to uncover the most exotic creatures Pandora has to offer, and give them the old one too. <rire> Publicité mensongère, on n'a jamais vu un l'histoire Danger, ça. his legacy lives on. J'ai le même à la maison. Oh oh Aïe, aïe, aïe Oh, ah, ils font mal, cela. ceux-là <rire> Oh, tellement il bon, y a Mathieu là. Attends, il me perd quand même la partie Ouais Bon bah, Si les mobs de bas je suis faire en lance-roquette, on va pas aller loin. Hein non, j'ai vu un truc violacé euh, par terre. Il y a une baleine en haut. Ah bah oui, fallait pas l'énerver. Il a énervé la baleine bah, Un peu. Ta cabane elle est à 10 mètres. Pourquoi t'as construit un campement ici Ah, j'arrive presque à faire des dégâts. Oh zut un médecin Ah il y a un médecin au fond. Un violet. Ah ouais. Il faut lui faire quoi lui Euh. buter Non mais il n'a pas l'effet pour toi-même hein ah, Une live Voilà En cher aussi Merde il y a un Attends, voilà. non mec, on y'a un mec, on y'a un mec un yoyo, un mec, Il un une mission activée. Je mec, l'activer. Oui non. Non, mec, moi Non m'aurait étonné. Une... Aïe ah, aïe Aïe j'ai tué mon premier Borok. Et j'en ai énervé quatre autres. Ce qui n'était pas une très bonne idée. C'est une connard. Il est 22h. Il est 22h. Déjà, est-ce que vous avez compris la mission bah, Il faut trouver un espèce de Alors grand monge, pour lire euh... Et il est où, le bouton Il est au fond de la cage, le bouton. Il est au fond de la cage, le bouton. Euh, C'est quoi le gros tas de flammes, là, à côté Un sorcier diabolique Aïe Mais y'en a un qui soigne hein. C'est lui qui soigne hein. Oui, il est médecin. ça oh. Ah mais comment il... Oh. Y... Oh. D'accord, d'accord. Ah, on est pas du tout du bon côté, en fait. Euh.. Et moi, on n'est jamais. Oh, y'a pas un TP pour qu'on aille plus vite. Ah, mais. Death Trap dégage And yet, so nummy. So very, very Qu'est-ce qui se pose comme ça Torgue Oh la vache J'ai l'impression que c'est pas très efficace. C'est ça. Oh, un coup de dégâts, hein. oh. je, hey, je prends neuf, je pars. Non, je veux juste prendre neuf. Foutez-moi la paix. Ah sans vite, sans à mon PC. Putain, tout ça pour ramasser ah, un autre. Alors tu m'as dit il faut que je fasse gaffe à mon à mon lance-roquettes, il lance pas des lance, il lance pas des roquettes Qui c'est -ce ça Attends j'ai coup la saunie peut-être pas On l'a tué pendant le cherchant, l'a tué là, c'est le coup Il y a du garot ici C'était par là non. Je t'ai tourné tout à l'heure J'ai encore rêvé Là c'était pas par là Là c'était pas par là <coughs> On aura déjà fait trois fois le tour de la carte C'est pas bien d'œuf Ah oui a neuf. œuf Oui y'a un neuf. Un œuf ah, je crois qu'on a trouvé! Et on va essayer de voir si on peut débloquer un ascenseur, si on gagner du temps. Bien, euh, il y a l'air d'avoir des ennemis là-bas. Oui, mais ça, c'est un peu le but. Il y a un truc dégueu. Ouais, ok, j'ai vu. Ah, euh, là, il y a des ennemis. Oh, mon un. Collecting the eggs. I hope that these questions haunt the viewer to their dying days. Ah, bah bravo! Donc, si on trouve un pecno, on vous l'amène, c'est ça? Ouais. Faut qu'ils volontaires. Bon, ils sont toujours volontaires, hein. tu les as jamais vus courir. Hein. Je pense que vous ferez mieux de sortir de la plateforme. Oui, ça a l'air dangereux. jouer. Ah. sort de là, vite! Ah, ah. Qu'est-ce volontaire? gars, il n'a pas protesté. Grenade! Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Le renard! salut Oh, t'es oh, drôle! Il y a un gros pour moi! Tu es de manger du ah, bêtas, Ça devrait t'occuper! Je vois des couleurs! Mais trop de couleurs! Doucement, doucement, Je peux rien Je, rien, viser. Je rien, rien du tout! Stay still! You're very kind! Hey, Rapté, oh. okay. <coughs> Ah non, pas raté, ça va. quoi C'était pas une bonne idée Ah Il nous manque un œuf Ça ressemble à quoi ah, je sais pas, un état L'armac <rire> aurait dû se déclencher, non Ah C'est quoi ces marches On n'est pas là On n'est pas là Non, non, on n'est pas là Ah C'était pas une bonne idée Non. Où est-ce que tu es? Merci. Bah, ça aura pas duré longtemps. Je suis un peu à court de balle. Ouais, Moi, non, mais je fais pas de dégâts. Mais il est passé si où le...